Salut Youtube Tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de faire un apéritif et de lancer des games en suivant Je vais te montrer, c'est plutôt simple. Pense à liker, commenter et pense à t'abonner aussi. Il y a du nouveau contenu qui va bientôt arriver sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Je fais des bisous. Peace. Allez go Oh ça va être compliqué là. Là je vais mourir. Sauf si je tue tout le monde. Il s'est fait tirer dessus par personne Il était en plein milieu Putain il était en plein milieu Il fallait juste que je tue tout le monde là. Mais non Mais non Le Kalev qui envoie 50 subs aussi Des après Très apprécié ça le Caleb Très apprécié Envoyez lui du love s'il vous plaît Envoyez lui du love Je pense pas que ce soit lui Oh le chien Oh le chien galeux Oh là là Vous savez, les gars, vous savez que je... je... Qui comprend où il est T'as les yeux fatigués, boss. Ah, les gars, je... je suis chargé comme une mule, là. Je viens de tilter que je viens de dropper sans aucune cover. Vous avez vu, cette petite arme, elle vous fait rire ou pas <rire> Moi, je vous avoue qu'elle me fait rire, cette petite arme à la con, là. Vous avez reconnu quelle arme c'était, quand même Le M1 Ok. Ah, c'est pas si évident, quand même. C'est l'arme du lutin. Exactement, c'est l'arme du lutin. Et, et vous savez que même moi, les gars, je ne suis pas sûr, du coup, de ce que c'est. C'est même moi, pff, je, je, suis pas, je suis pas certain de ce qu'il a foutu dedans, quoi. Je, moi, je crois que c'est une M1, les gars. Mais euh, aucune euh, aucune certitude certaine là-dessus, hein, sur ce que je viens de dire. Y'a pas un truc pour grimper plus vite Genre là Là Là Là Là, oui. Faut que je refasse le coup, les gars. Là, là, il est en full run, le mec. Il est en full stress, full run. Là, juste, le mec trace. Tu vois, il veut tracer, il a peur. Il avance avec la boule au ventre. Alors. Pas évident. Oh, par contre, ça, les gars. Ça, c'est incroyable. Ok, Confirmer. peu importe qui c'est, on doit le tuer Oh là là, il s'appelle Axe oh ça, ça, ça veut dire les gars qui cheatent. Ça veut dire que le mec se considère tellement fort Que pour lui, il cheat. Est-ce que vous pensez que ce mec est un cheater Ou pas, les gars D'après son pseudo, il est monstrueux Honnêtement les gars, je vous le dis honnêtement, c'est incroyable ce que je viens de me prendre. Ce que, ce, que, ce, que ce mec vient de me mettre. J'ai 20 000 balles, je sais qu'il y a un mec positionné là. Oh les gars, c'était... Euh, il bossait chez Coco Ratel ce mec. Hein. Et merci Alpha Officiel pour les 5 sub-gifts, toi aussi. Il me saute à... avec... m'a sauté dessus avec une whale gun. C'est tellement fait, t... fait ouvrir. Mais non, Fubar Putain ça c'est encore un mec euh, incroyable. C'est quoi le cadeau que tu vas offrir euh, je l'ai déjà offert. Enfin je l'ai déjà, déjà mis en giveaway. Vous avez juste à faire pour la station cadeau H1. Oh merde. C'est m'exécuter, sac à merde Oh l'état du bonhomme Oh l'état du type hein. Il est baffré le collègue Il est alcoolisé sais, je pensais c'était moi qui avais fait l'apéro Oh JC t'as trouvé un PC ou quoi Il était en enfer Pff, Je sais pas Je pense qu'il était arraché le collègue Il était pas bien Il était malade Oui. Ça m'a mis un petit moment avant de le bait Mais euh, une fois baité, il s'est la... laissé avoir le cochon hein. Je vais rentre voir de ce bâtiment Oh l'enfer Genre il m'attend avec un RP, avec n'importe quelle lance-roquette c'est fini quoi. Oh j'ai pas envie de monter ça sent la mort nulle. Hein. Oh. Le plaisir de le tuer celui-là. Le plaisir de tuer ce mec. Hein. Allez on avance Je vais clear ce qu'il y a derrière moi Comment t'as su que j'arrivais Quoi C'est quoi ces conneries Il est dans le gaz Il est où <rire> Putain, je suis tellement plus malin que toi. Ouais, je suis en train de me balader en plein milieu de la map sans, sans vraiment de d'armes ou quoi. Avance. On autres... Merde, merde, merde, merde, merde. Gagner, c'est bien, chat. Avec style, c'est mieux.